Il est maintenant possible de fusionner des cellules à l'aide du menu Table ou du bouton de droite et choisir Fusionner des cellules.